allons voir comment gérer et organiser vos références dans Zotero. Dans la première colonne se trouve votre bibliothèque. Dans votre bibliothèque, l'ensemble de toutes vos références. Dans le dossier bibliothèque, les collections. Une collection est un dossier créé par vous dans lequel vous allez classer des références. Ici, une sous-collection. Créer une collection. Cliquez sur l'icône Nouvelle collection. Donnez un nom. Valider. Pour créer une sous-collection, sélectionnez la collection où vous voulez insérer votre sous-collection. Clic droit Nouvelle sous-collection. Donnez un nom. Valider. Vous avez une nouvelle sous-collection. Autre moyen de créer une sous-collection, je peux prendre un dossier directement, le glisser dans la collection désirée et il devient automatiquement une sous-collection. Inversement, je peux prendre le dossier et le remettre dans ma bibliothèque et effectivement il devient une collection à part entière. Pour renommer une collection, sélectionner ou sous-collection, sélectionner l'élément à renommer. Clic droit, renommer la collection, valider. Pour supprimer une collection ou sous-collection, sélectionnez l'élément désiré, clic droit, supprimer la collection. Pour ajouter une ou des références, Allez dans la bibliothèque, choisissez votre référence, glissez-la directement dans votre collection. Maintenant, dans votre collection se trouve l'alias de la référence. Pour supprimer une référence d'une collection, sélectionnez la référence, clique droit, retirez le document de la collection. Vous venez d'enlever la référence de la collection. Elle est toujours dans votre bibliothèque ou dans les autres collections où éventuellement vous auriez pu la mettre. Pour supprimer définitivement une référence de votre bibliothèque, sélectionnez une référence, clique droit, mettez le document à la corbeille. La suppression de la référence dans la bibliothèque est définitive et supprime la référence dans toutes les collections où elle pourrait être présente.